Je crois que c'est ici. Bah, en même temps, c'est la plus ancienne église de la région. Alors si c'est pas ici, euh... ouais. Allô, Cassandra euh... oui, oui, bien sûr que tu peux venir si tu veux. Ouais, je, je peux juste, je peux juste pas trop te parler là parce que je suis dans un truc. Ah oh, tu verras, c'est sympa. Léo, tu te dérange pas si j'ai qui vient. Ah Euh, non. Oui. Ok. Ouais, alors euh, je t'envoie l'adresse par SMS. Cool. Entre Cassie, je te présente toute l'équipe. Alors lui c'est Grégoire. Greg. Lena, salut. Tilan, Caro, Hello. Et Léo, salut le MJ. Le quoi Le meneur de jeu. En fait il nous raconte plein de trucs et nous on doit réfléchir à ce qu'il dit pour réussir l'émission. Enfin on joue pas un jeu vidéo hein, non plus. Nos persos ils ont un peu une vie en hein, dehors des missions. Elle va jouer avec nous Ben bah, franchement regarder quelqu'un jouer c'est juste chiant. Donc... Ouais mais bah là j'ai pas prévu hein. Ouais enfin bon c'est en gros c'est un jeu de société quoi. Enfin Natacha et moi on peut avoir le même pion non euh, le même personnage oui mais on joue sans figurine. Ok, on reprend le combat. Bon, on va aller voir sur si la ouais. Tu vois, là il le fouille pour voir s'il n'y a pas des indices sur son identité ou bien.. Les raisons de l'attaque. Il a rien du tout, hein. Mais quel radin, Samji Mais pourquoi il t'avait quitté, toi Ben... Pour toi, non Non, mais avant. Eh, hey, venez voir, il y a un type qui se barre là-bas. Il est où Bah, ben, il est plus là. Bon bah on peut le faire parler lui là-bas. Il est mort. Quoi Mais avec tes deux pauvres coups de poing C'est n'importe quoi. T'es mis seul que. Bonjour <rire> ton personnage. Tu vois là, Greg, il critique mmh. ce qui se passe. C'est typique des mecs ça, genre la femme faible et tout, peut pas battre un homme fort, ou je sais pas quoi. Attends, j'ai pas dit ça. Non, non mais écoute la dame. Un coup placé au bon endroit n'a pas besoin d'être très fort pour tuer. J'ai rien dit. Oh, ouais. Non mais. Moi, de toute façon, je voulais pas le tuer, je voulais l'interroger. En fait, tu comptes pas du tout les points là, tu t'arranges juste pour qu'on n'interroge personne. Oui. Je suis que la diète là, elle sait faire du, du, des arts martiaux. Faudrait que je vienne son amie, comme ça, elle pourrait botter le cul de Marc. Non, jure. mais. Monte-moi <rire> ton dessin Non, mais pourquoi elle me parle comme un gosse oh. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les poursuivre parce que là, on peut pas enquêter avec eux à nos trousses. Je passe devant, j'arriverai à les reconnaître. T'arriveras à reconnaître silhouette, De dos T'as une vision bionique ou quoi Eh hey, mais entre Miss Hulk et Super Jamie, c'est plus un jeu d'horreur là, on est dans un jeu de super-héros Attends qu'il fasse nuit et que vous dépassiez l'introduction. Tu rigoleras moins quand tu commenceras à perdre des points de santé mentale. Allez hop, on reprend. Vous arrivez dans une forêt Ok, Scooby-Doo, on te suit. Mais elle joue un chien. Mais non, il la vanne. Tu crois que je trouverai un copain Mais oui. Je devrais peut-être... Attends, j'essaie de suivre là. En oh, Caléo, tu t'es pas folé pour le décor. Quoi. Ça valait la peine de faire un GDR en 1920. Non, en même temps, une forêt, ça reste une forêt. Hein. Tu voulais quoi à part euh, des arbres, des oiseaux, des petites bêtes. Des Ewoks. Des quoi mais c'est compliqué, faut suivre ton truc hein C'est pas pour les nouveaux, qu'est-ce que tu crois Il y en a un là-bas Annie New Tu vois, là, Caro, elle nous prévient pour qu'on s'arrête. Mais c'est le même qu'avant. C'est le même depuis 3 jellos de différence. Ça va, ça va, j'aime bien cet archétype. C'est peut-être un indice. Attendez de voir son nom, je parie que c'est un fiorine. Farine Eh, <rire> hey, je le disais en IRL, pas en in-game La pauvre, ça doit pas être facile on t'aime tous, hein Ouais, qu'est-ce euh... que Elle est un peu sinistrée de la toiture. Non mais, <rire> IRL, ça veut dire dans la vie réelle, autour de la table, c'est pas dans le jeu. Ok, après une heure de poursuite, vous arrivez enfin à une bâtisse. Euh, non, t'as oublié de tourner la page de ton scénario, parce que là, c'est la même église. On est revenu à notre premier de départ Voilà une qui réfléchit. Ah, c'est pas possible, j'étais toujours tout droit. Euh. Bah. bah on n'est pas plus avancé maintenant. Vous vous souvenez de ce qu'on était venu chercher Euh. De mémoire, il me semble que je cherchais la trace d'un cul de. De. Ouais, ce qu'on a trouvé, c'est euh, la trace d'un cul de Yoxatot. Ce qui est pas pareil. Ouais. Tout en un, un en tout. Yoxatot Ah ouais, la méduse tentaculaire qui se balade sur tous les plans. L'orque Le Bravo Natacha Hey y en a qui connaissent leur classique On va taper les chars d'exterward <rire> Merci Ouais enfin bon, euh, vive la culture de l'éponge quoi C'est Lovecraft Ouais mais... Je pense vers l'église Quoi Fais pas n'importe quoi avec mon per personnage T'écoutes jamais ce que je dis de toute façon t'es qu'une hy hypocrite Saleté va Dommage qu'il n'y ait pas un design de personnage et de la boue Mais... Non mais t'es malade Mais ça va pas ou quoi Mais... Ah tu dis toujours n'importe quoi Avec tes mouches loue, faut que t'arrêtes T'es qu'une poissonnière Mais toi, tu me piques tout le temps mes axes Tu fais dans le recyclage C'est toi qui fais dans le tri, t'as vu la gueule des débris. Et qui tu traînes aussi Dehors, t'as pas insulté mes amis C'est pas toi qui me fais, c'est moi qui m'en vais C'est ça tes amis Eh bah bonjour la cour des Miracles Bon, elle avait un peu de culture finalement Bon, on se marrave leur tête à ces disciples de Cthulhu Ça marche Bonjour, oh, est-ce que c'est ce est ici qu'on fait des jeux Oui, principalement des jeux de rôle. Des jeux comme Léo Ça m'intéresserait de faire. Ok, je vois. Entre, mon enfant.